Là, ce soir, on a un bon petit groupe pour nettoyer et on va replanter des choses que les gens pourront venir cueillir aux alentours. Non, ce qui manque, c'est les poubelles. Tout autour, euh, sur tout le chemin, il n'y a aucune poubelle. Alors tous les gens, quand ils passent ici, ils jettent leurs leur déchets dans la rivière. C'est pour ça qu'en bas de la, du quai de là-bas, on retrouve toujours plein de déchets. Ils jettent leurs déchets là, ici. Et, et donc après, bon, par exemple, quand on a, on a défriché un peu, il y avait toujours plein de déchets qui étaient bien enfouis à euh, l'intérieur. Donc c'est vraiment d'essayer de nettoyer et de, de remettre cet espace en valeur. Euh... C'est pas légal, non, c'est sûr. Bon, après, je pense qu'on ne le détériore pas, on le revalorise. Donc déjà, c'est un bon point. Et il n'y a personne qui s'en fait, occupe, qui n'en en font rien du tout, etc. Donc bon, l'objectif c'est vraiment d'essayer de, de, de revaloriser ces espaces qui sont oubliés par la ville et par ses habitants qui habitent à côté.